Vous <coughs> allez apprendre à de la fin de la la de la vous venez récupérer le pétrole des gens comme ça mm. Toi, avec ton regard, on voudrait un appel de minuit. Ça, ça, ça veut dire quoi écoute moi ça. Non, par contre, moi ça, je vais tirer. Mais quoi Je les les les les me... te... il... Il tiens. Viens, viens, viens, viens là. patron, on a payé. Oh. Ah, Même si vous oh, avez payé vous pouvez sortir de Burkina pour venir au Mali pour chercher le pétrole comme ça. c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ici, pour avoir du pétrole, il faut répondre à quatre questions. Et... Ah, quatre questions, Moi, Vous êtes trois avec une question policière. Vous comprenez Si vous voulez avoir du pétrole, et rentrez chez vous au Burkina. Vous non, vous il n'y a pas de problème. C'est lui qui n'a pas été à l'école. Moi... Ei, ei, ei, ei, moi, j'ai été à l'école. Eh. Bon, d'accord. Donc, posez-toi. Où est ton question D'accord. Écoutez-moi. Bani, en français. Petit mère. Ça va Oui. Voilà. Et Baba Baba, c'est maman gros. <rire> Et toi, petit On dirait, tes habits, on dirait un, un fou de vergondi. Voilà. Oh, Clébi en français. Clébi Oui. Ça, c'est le tombé du soleil. Oui. Ouais. Ouais. ouais. Oh, D'accord, c'est simple. Vous avez répondu ouais. aux trois questions. Ouais. Le, la question bonus maintenant ah. Quelle est la société, le nom de la société qui fabrique l'argent tu connais. Les de la société qui fabrique quoi L'argent. L'argent. Toi tu connais. Ça c'est. C'est pas l'Argentine. Oui, ça c'est l'Argentine. Hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé,